Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 27 août 2018, euh, suite justement aux deux clips vidéo que j'ai passés euh, jeudi et vendredi dernier concernant le fait euh, que je ne pourrais pas me présenter le 18 octobre prochain au Palais de justice de Montréal, euh, parce que la Cour en supérieure, la Cour du Québec, en 2004, ils m'ont déclaré avec vexatoire et ensuite de ça, la cour supérieure, ici à Sherbrooke, par les juges Martin Bureau et François Thau, dans le, dans le dossier du vol de golf de l'Estrie par l'administration de la justice, m'ont aussi déclaré pladère vexatoire. Alors, je voulais expliquer euh, En commun-là, euh, un pladeur ou un nom de famille, c'est inanimé, donc ça ne peut pas être vexatoire.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 Ah, ça c'est pas bon, ça c'est un télécopière. Donc on va retourner 1, 5, 1, 4, 3, 9, 3, 20, 62. Voilà. On met du son là-dessus. For services in English, please press 9. Veuillez noter que nos préposés ne donnent aucun avis juridique. Dans le but d'améliorer la qualité de nos services, il se peut que votre appel soit écouté ou enregistré connaissez vous le service de médiation aux petites créances? Vous pensez engager une procédure? Vous avez déjà déposé votre requête ou vous êtes poursuivi aux petites créances? La médiation est une façon rapide, simple et conviviale d'obtenir un règlement. Informez-vous, il nous fera plaisir de vous en dire davantage sur ce service gratuit. Se séparer ou divorcer est souvent déchiré. Saviez-vous que 82% des couples qui ont des enfants et qui utilisent la médiation familiale réussissent à s'entendre Alors si votre couple est en situation de rupture, n'hésitez pas à utiliser le service de médiation familiale qui offre quelques séances gratuites. Pour plus de détails, consultez justice.gov.qc.ca ou profitez de cet appel pour poser vos questions. Et n'oubliez pas, couple un jour, parents toujours Oui, euh, bonjour. Écoutez, ce serait pour le poste 1.160, s'il vous plaît. C'est aux finances du ministère de la Justice. le service financier de la Justice de Montréal. Ah, OK. Euh, écoutez, euh, prenez en note le numéro de dossier en question parce que oui. je dois me faire rembourser euh, une somme de 170 que j'ai payée pour le dossier judiciaire, si vous voulez le prendre en note, puis faire une vérification, pour être certain, c'est le dossier numéro 500-17-102-828-186. C'est une poursuite judiciaire contre Jacques Chagnon, contre l'Assemblée nationale et contre le procureur général du Québec. Voilà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 soit en, me, euh, en préservant... Monsieur Stadler, que, que ça, c'est quelque chose que mes collègues au Greffe civil vont faire. Donc, malgré que vous n'avez pas le euh, la permission de joindre mes collègues au Greffe civil, je vais vous mettre en temps parce que malheureusement, moi, je n'ai pas cette information ici. Oui, j'ai téléphoné la semaine dernière et puis ils m'ont dit que je n'avais pas le droit. Donc, moi, c'est pour me faire rembourser, monsieur. Pour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 Bonjour Madame. Je vous transférerai un technicien. C'est le technicien qui s'occupe des remboursements. Restez en ligne, s'il vous plaît. Je vous remercie. en ligne pour accéder à d'autres options. Oui, euh, mon nom c'est Georges-Joseph pierre Antoine Normandin. Je suis l'intervenant au dossier judiciaire 500-17-102-828-186